J'aurais pu être un monde, un bouchou qui sourit Et se fout d'être mouillé, comme de la dernière pluie Mais ici y a pas d'eau, qu'un silence ordinaire Qui ne cesse de peser, sur l'eau comme un enfer Moi ce que je voulais te jouer, n'est pas avec ma vie Je vous regarde verser les larmes qu'on n'a plus ici. Où ne ce que vous laisser chanter. Pour faire tomber la pluie, je regarde de creuser. La terre n'est pas de pluie. Je ne veux pas l'aumône. Je ne veux pas déranger. Mais juste un peu d'eau. je ne veux pas déranger, mais juste un peu d'eau pour faire des ricochets, j'aurais pu être un monde comme un autre qui grandit, sans avoir à s'occuper, un ciel qui nous oublie, je demande pas un ruisseau, encore moins une rivière, je me sens mal jeté, des bouteilles à la mer, moi ce que je vous c'est jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi, ce que je voudrais, c'est danser pour faire tomber la pluie. Je vous regarde creuser la terre, n'est pas des Je ne veux pas l'hormone. Je ne veux pas déranger. Mais... Juste un peu d'eau Faire des ricochets Faire des ricochets Bah le mot je ne veux pas déranger Mais juste un peu Je ne veux pas le mot. Non, je ne veux pas déranger Mais juste un Ricocher. Je ne veux pas monde. Je ne veux pas déranger Mais juste un peu d'eau Pour ricocher Faire de ricocher Je veux pas monde ne petites petites punches, Je Je veux pas déranger juste un peu tôt des ricochets, faire des ricochets soumis dans le même combat ne pas limiter dans l'indifférence et que le monde se réveille, il est en